Tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si je vous fais cette vidéo ce matin à l'intérieur, de plus, c'est est parce que dehors il y a du bruit. Ouais, ils sont en train de faire du nettoyage, donc euh, ça fait un peu de bruit. Du coup, je le fais à l'intérieur. Néanmoins, euh, si je la fais, c'est parce que j'en ai marre, je suis fatiguée. Qu'on m'envoie des messages sur euh, ce qui se passe euh, dans le monde actuellement. Je me fiche royalement de ce qui se passe dans le monde actuellement. Je me fiche de ce que fait Bill Gates. Je me fiche de ce que fait Soros. Je me fiche de ce que fait Attila euh, ou Atali, comme vous voulez. Je me fiche de ce que fait euh, le gouvernement. Je me fiche de tout ça parce que ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient plus. Je ne fais plus partie de... Euh, ce programme, je, je me suis extraite, je n'en fais plus partie. Donc, euh, je suis moi, Maria, et euh, j'ai décidé de bah, faire vivre ce que j'ai envie de vivre, c'est-à-dire le positif, la lumière, l'amour et la paix. Et ce n'est pas en partageant des, euh, des choses sur ce qui se passe actuellement que ça va aider les gens qui ont peur. Enfin, euh, autant ça peut aider certains, autant ça peut euh, complètement les renfermer sur eux. Du coup, je ne partage plus sur ma page F, euh, Facebook qui ou quoi et VK. Je ne partage plus de choses euh, qui auront tendance euh, à nous emmener vers le négatif. Alors, ce que je ressens moi par rapport à cette situation je ressens qu'effectivement, et ça se voit, hein, il suffit d'ouvrir les yeux, qu'effectivement, ils vont essayer de nous balancer une deuxième vague. Alors, je ne sais pas euh, quel virus ils vont nous sortir ou pas, je ne sais pas. Mais ils vont essayer de nous lancer une deuxième vague. Ça dépend de nous, au final. Est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on n'y croit pas Est-ce qu'on est dans la peur Est-ce qu'on n'est pas dans la peur Qu'est-ce qu'on veut, nous euh, faire vivre. Est-ce qu'on veut, on veut faire vivre cette deuxième vague Est-ce qu'on veut être reconfiné Est-ce qu'on veut être encore euh, euh, à attendre que euh, les l'état les, profond nous dise ce qu'il faut faire ou pas Ou est-ce que nous avons décidé de prendre notre avenir en main, de dire non, je ne veux pas, non, je n'accepte pas, non, non, non voilà, moi j'ai décidé de dire non. Si vous saviez le nombre de fois où je sors et où je ne suis plus impactée par tous ces gens avec des masques et tout, ça me passe au-dessus de la tête, je, je n'y fais même plus attention. Avant oui j'étais impactée, je vous l'avoue j'étais impactée. Euh, D'où euh, ma colère à, à me dire mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils ont tous dans la tête et au final, je m'en fiche, c'est leur problème, c'est pas le mien. Je veux dire, voilà, si ça leur fait plaisir de, de ne plus pouvoir respirer, et au final, le masque, c'est euh, ne parle pas, t'as pas le droit de parler, ne donne pas ton expression, ne t'exprime pas, voilà. Donc, non, je, euh, je m'en fiche au final. Bah, et s'ils ont envie de porter un masque, ils portent un masque, voilà, c'est leur problème. Pour moi, euh, l'autre fois, bah, et, euh, je devais aller manger euh, chez Flunch, ça c'est véridique, hein. Je devais aller manger chez Flinch avec mon fils parce que je lui avais promis une, une journée entre mère et fils. Et euh, donc, mon plus jeune, on est allé chez Flinch. Chez Flinch, forcément, on n'a pas le droit de rentrer si on n'a pas de masque. Ouais, alors, euh, bah juste on l'enlève pour manger. Hein, si on n'a pas le droit de rentrer, si on n'a pas de masque. Alors, je suis arrivée et, je, et elle me dit, euh, il est où votre masque Je lui dis, il est dans mon sac. Elle dit, il faut le mettre. Je dis, non, je ne le mets pas. Je le mets pas parce que je ne peux pas. Donc, je ne le mets pas. Euh, alors, elle me fait, bah vous ne pouvez pas rentrer. Ben, je dis, ce pas grave, vous perdez un client. Voilà, je vais manger ailleurs. Ce n'est pas grave, hein? ça ne me pose aucun souci. Hein? Moi, à partir du moment où euh, je mange quand j'ai faim, quand mon corps me dit que tu as faim, bah, tu vas manger. Alors que ce soit à Flunch ou que ce soit ailleurs, j'en ai rien à faire. Du coup, bah, euh, avec mon fils, on a fait l'expérience d'un petit snack qui était à côté, très sympa, où la dame était très gentille, où elle nous a accueillis vraiment très bien, et où il n'y avait pas de masques. c'était top, c'était top Voilà, et donc on a très bien profité de notre moment, mon fils et moi, parce qu'on était heureux. Alors lui, il regardait les gens avec les masques, il disait « Mais maman, c'est n'importe quoi ben, !» je dis « Oui, mon fils, c'est n'importe quoi, mais c'est comme ça, voilà !» Il ne faut juste pas prêter attention à ces gens-là, voilà Et euh, donc du coup, alors oui, euh, ben, on le voit, euh, c'est gros comme... Euh, le milieu de la figure, ou la tour Eiffel, ou l'arc de Triomphe, comme vous voulez, ils sont en train de nous préparer la deuxième vague. Mais vous voyez bien que ça, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce qu'en vous avez vu, enfin, je sais pas si vous avez vu passer, mais en Morte-et-Moselle, ils nous avaient annoncé « ça y est, des cas qui reviennent, des cas qui reviennent, des cas qui reviennent. » Et au total, ben, ce pas des cas qui sont revenus, c'est juste les tests qui étaient contaminés. Et ils se sont demandé comment on a pu passer de 14% à 29%. En quelques jours après avoir été testé, ben c'est parce que les tests étaient faussés. Voilà, voilà comment on relance des um, Gloucester, c'est ça qu'on dit Ouais, du beau truc comme ça, enfin des nouveaux cas quoi. Voilà, euh, ça se passe ici, mais ça se passe aussi dans d'autres pays, hein. d'autres pays qui marchent avec l'état profond et qui ont décidé donc de nous remettre ça pour la rentrée de septembre. Voilà. Donc, euh, alors je vais vous dire franchement, si nous reconfinent pour la rentrée de septembre, moi mon fils n'ira définitivement plus à l'école puisque je ne vois pas l'intérêt de faire des allers-retours à l'école pour en fait avoir des choses comme ça. Je ne vois pas l'intérêt d'aller à l'école pour apprendre ce que c'est qu'une vaccination, à quoi elle sert, alors qu'on est très bien capable, nous les parents, de savoir euh, ce qu'est une vaccination et à quoi elle sert. L'école n'a pas besoin de l'informer, surtout si c'est pour leur faire du bourrage de crâne, on est d'accord je pense. Hein donc voilà, alors oui, ils sont en train de, de vouloir euh, remettre ça pour la rentrée. Ouais, en plus, oh, bah les, les municipales sont passées, donc il n'y a pas d'élection jusqu'au euh, présidentiel je crois. Euh, donc voilà, hein, euh, les jeux sont faits, les jeux sont faits, donc euh, oui, on va essayer de nous mettre une deuxième vague et euh, bah, ceux qui, qui croient que le gouvernement actuel, le système et euh, l'état profond vont, vont les aider, bah, bon courage à vous, hein ah, je vous souhaite beaucoup de courage parce que vous allez tomber des nus et, et ça va faire mal par contre, euh, bah, ceux qui ont compris comment ça fonctionnait, ceux qui ont compris qu'on est en train de nous prendre pour des moutons, mais bon, bah, les moutons, je suis désolée, hein, mais moi, je fais une partie des moutons rebelles, je fais partie des moutons noirs et je n'adhère absolument à rien. Alors, euh, je ne sais pas s'ils vont nous mettre euh, le vaccin obligatoire si on veut quitter la France, mais au final, je m'en fiche parce que il, dans la, en France, il y a tellement de beaux coins à visiter, il y a tellement de belles choses que même si je ne quitte pas la France, ce n'est pas grave. Je voyage avec mon esprit, je voyage avec, euh, avec tout euh, mon esprit, mon imagination. Euh, je regarde la chaîne Voyage à la télé qui m'emmène wow, à l'autre bout du monde sans quitter mon cas C'est juste génial. Donc, je n'ai absolument pas euh, besoin d'adhérer à ce système. Et euh, euh, non, je suis contre euh, la 5G aussi. Et euh, D'ailleurs, euh, l'installateur de, de la fibre qui est venu l'autre fois pour rien du tout au final, euh, m'a dit que euh, lui-même n'a pas confiance dans la 5G. Donc, alors, si déjà un installateur de fibre vous dit qu'il n'a pas confiance dans la 5G, vous comprendrez bien que euh, ce n'est pas bon du tout. Bah, je vois que les, les 5G sont en train de se casser la gueule, ce qui me remplit de joie. Et euh, je vois aussi que plein de monde se réveille, ce qui me remplit de joie aussi, parce que ouf, ouf, ça y est, les gens se réveillent. Euh, je sais aussi que euh, des énergies plus puissantes euh, devraient arriver euh, ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait, euh, si les énergies plus puissantes arrivaient tout de suite, ça ne permettrait pas à, à l'être humain de se réveiller par lui-même. Et en plus, il aurait un gros choc et, et ça serait en fait, euh, il y aurait beaucoup de pertes d'êtres, d'êtres humains. Et donc, euh, ils attendent euh, ils attendent de plus possible de façon, parce que comme ils voient qu'il y a un éveil euh, qui se fait actuellement, donc euh, du coup, ils attendent un petit peu avant de, de lancer cette vague de lumière qui est censée arriver euh, bientôt. Ils attendent encore un peu parce qu'ils voient que l'humanité est en train de se réveiller, heureusement. Merci mon Dieu Merci Père Et euh, donc, euh, on va peut-être réussir à, à faire ce qu'il faut sans que cette vague d'énergie arrive. Et euh, c'est juste merveilleux Mais pour ça, il faut pas adhérer. Il ne faut pas adhérer, il faut refuser, refuser, refuser, refuser. Et si vous refusez et que vous n'adhérez pas, ben vous n'avez pas peur et à partir du moment où vous n'avez pas peur, et ben la vie est belle et tout va bien Regardez en ce moment même qu'est-ce qui se passe dehors. Ben, euh, la vie est belle, les oiseaux m'ont repris. Euh, les oiseaux chantent, moi j'adore les voir, ça passe dans tous les sens, c'est affolant. Et euh, c'est merveilleux parce qu'il euh, y a le chant des oiseaux, il y, y a la verdure, il y a la forêt, il y a les minéraux, il y a la faune, il y a la flore, a... c'est juste merveilleux. Donc euh, malgré tout ce qu'ils veulent nous faire croire et malgré la peur qu'ils veulent dispatcher encore une fois je vous conseille, je vous conseille euh, très fortement de ne pas y adhérer, ne pas y adhérer. Parce que comme je vous l'ai dit euh, dans plusieurs vidéos, et c'est la vérité, d'ailleurs ça a été reconnu par les médecins, ça a été reconnu par les experts, ça a été reconnu par les virologues, enfin fait, tout ce qui est euh, une grande partie euh, du euh, service médical, que ben, la peur faisait euh, tomber l'immunité. Et à partir du moment où elle diminue l'immunité, forcément vous êtes aptes, à recevoir n'importe quel cochonni qui passe, que ce soit un virus euh, ou n'importe quoi. Donc euh, gardez vos immunités au top. Et euh, autre chose, alors euh, je sais, enfin je sais, je ressens hein, que ce virus a été euh, commandé, a été commandé euh, par des gens haut placés euh, a été fabriqué en fait enfin demandé à être fabriqué dans des laboratoires par des gens au placés au départ c'était juste pour essayer de trouver euh, ben faire des recherches hein, trouver des c'est euh, euh, ce qu'on fait croire c'est juste pour euh, trouver faire des recherches et trouver des médicaments pour ce fameux virus qui oh, mon dieu il s'est échappé du laboratoire! Oh. Comment ça se fait-il Vous croyez que la, la pipette, elle a pris ses petites jambes et puis qu'elle a été infectée comme ça, tout le monde oh, Je crois pas, je crois pas, je ne crois pas. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Maintenant, les gens qui ont créé ce virus, euh, parce que bon, on leur a demandé, ils sont quand même contents de voir qu'il n'y a pas eu autant de, de cas graves qu'il que, euh, qu aurait dû. Donc, ils sont contents. Euh, et mais euh, d'un autre cas, l'état profond euh, ayant euh, foiré son cours royalement, du coup, ils nous ont augmenté euh, les chiffres, forcément. Ils nous ont augmenté les chiffres de façon à ce que ça coïncide avec ce qu'ils voulaient nous faire croire au départ. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ben non, puisque les vérités ressortent. Et oui, 2020 est l'année de, des vérités. Alors, même s'ils veulent tout cacher, ben ça ne ça se cache pas, ça, les vérités elles sortent. Ben oui, euh, le mensonge a pris... Euh, l'ascenseur, donc il est arrivé plus vite, mais les vérités, euh, quand elles arrivent, elles arrivent plus doucement, mais euh, mm, elles font du dégât, ah, elles font plus de dégâts que le mensonge, voilà. Donc, euh, mm, oui, je voulais vous dire aussi, voilà, c'est pour ça, il euh, y a donc un réchauffement euh, climatique qui s'opère actuellement, alors, le réchauffement climatique se fait tout seul, puisque la Terre est en train d'averser ses pôles, donc forcément, il y a un changement de tout qui se passe. C'est tout à fait logique et tout à fait normal. Alors, je ne veux pas dire que nous, on n'y est pour rien. Hein. Non, quand on voit les respects qu'il y a de certains êtres humains encore vis-à-vis -vis de la Terre, euh, on peut dire qu'on donne un, un sacré coup de main quand même. On donne un sacré coup de main. Mais, <rire> alors, pour ceux qui ont peur, qui ont peur, qui ont peur, qui ont peur, eh ben je vais vous faire encore plus peur. Parce que du au réchauffement climatique, du, du coup, les glaciers, euh, la masse glaciaire fond d'un côté, elle se reforme de l'autre, hein, mais elle fond. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe Et bah, Tous les virus qui étaient enfermés dans cette, euh, dans cette glace, en fait, des virus qui remontent à des milliers d'années, bah, ils risqueraient de revoir le jour. Mmh. Et là, l'état profond, il n'y peut rien parce que. Il ne pourra rien y faire parce que c'est des virus qu'il ne connaît pas. À moins qu'on rentre dans la théorie du complot, comme l'esprit assez ouvert, qu'on rentre dans la théorie du complot, qu'on se dise qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de passé, qu'il n'y a pas de présent, qu'il n'y a pas de futur, que certaines personnes ont la possibilité de voyager dans le passé comme dans le futur, et que peut-être ils pourraient nous trouver la solution pour ces virus qui vont voir le jour d'ici. Euh, quelques années, des virus qui sont complètement euh, inconnus de l'être humain qui aujourd'hui, hein, puisque ce sont des virus qui avaient, qui ont apparu il y a des centaines ou des milliers d'années, qui ont été pris dans la glace. Alors je vous rappelle quand même qu'un virus, ça préfère le froid que le chaud, hein, voilà. et qu'il y aurait une possibilité qu'il y ait une forte explosion de virus qui viennent. Voilà. Donc... Euh, Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous Le tout, c'est de ne pas avoir peur et de ne pas adhérer à tout ce qu'on vous dit, à, à tout ce qu'on vous raconte. Et euh, Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont manipulés, il y a beaucoup de gens qui sont euh, dans la peur. Donc, c'est tellement plus simple de manipuler les gens qui sont dans la peur que les autres, parce que les autres ne sont plus manipulés, forcément, ils sont au courant. Donc, euh, ils ne se font plus manipuler. Mais c'est tellement plus simple de manipuler les gens qui sont dans la peur, qui se font une joie, un bonheur et un plaisir de le faire. Euh, heureusement qu'on est de plus en plus nombreux à ouvrir les yeux et que l'on est de plus en plus nombreux à voir la vérité et à la faire sortir. Voilà. Alors moi, je veux bien partager la vérité à partir du moment où c'est la vérité et où elle n'est pas négative. Comme d'habitude, euh, à chaque fois que je dis quelque chose ou que je poste quelque chose sur ma page Facebook ou sur les autres pages d'ailleurs, sur les autres groupes, euh, c'est que j'ai été fait lors des recherches avant, je ne me lance pas comme ça au hasard. Je regarde déjà si les sites, c'est des vrais sites ou si c'est pas des sites qui ont été euh, fabriqués juste là, euh, depuis l'année 2020. Je regarde si c'est des sites qui sont corrects, qui sont véridiques, qui, qui annoncent des vérités. Et après, je poste. Voilà, donc... Euh, ce qui me fait rire d'ailleurs, il euh, fallait que je vous le dise et je vais finir avec ça, c'est que l'année dernière pour euh, les gilets jaunes, j'avais fait une vidéo parce qu'il euh, y avait une lettre sur Facebook qui paraissait et qui disait tout ce qui, devait, euh, qui venait de, du système, de l'État, là-haut, de, de chez euh, le petit monarque, et euh, donné à toutes les préfectures de la France entière euh, soi-disant en, euh, en, euh, euh, pour maîtriser le plus possible euh, donc toutes les manifestations de ne pas hésiter à, du, à faire du rond dedans etc. alors quand j'ai fait cette vidéo avec lettre à l'appui on m'a dit <rire> mais c'est pas fake ça mais c'est pas vrai c'est pas possible je dis bah ben, moi euh, je me dis que il n'y a pas de fumée sans feu et que si cette lettre est apparue, euh, il, il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un qui ait voulu bah, nous avertir hein, euh, tout simplement de ce que risquaient les gens qui allaient faire des manifestations dehors. Euh, tout le monde allait rigoler, tout le monde bien rigolé en disant oh, « Non, non, non, c'est des fêtes, c'est de de sérieux, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mm. » Sauf que quand les gilets jaunes et tous les autres sont descendus dans la rue pour, euh, pour manifester, hein, et ben, euh, il se trouve que ce qui y avait écrit sur la lettre, et ben, ça s'est passé mot pour mot, exactement la même chose. Alors, je me dis que pour un fake, c'était quand même drôlement véridique cette histoire. Hein Donc voilà, hein, moi j'ai décidé euh, de regarder les fakes finalement hein Enfin, non, pas tous, je rigole, bien sûr. Il y, a, il y a vraiment des fakes et il y a vraiment des informations qui sont mauvaises. Il y a des, vraiment des informations qui sont lancées et qui n'ont pas été vérifiées avant. Ça, c'est un fait indéniable. Mais, mais il y a aussi des sites où on vous dit la vérité avec preuve à l'appui. Et moi, c'est cela que je vais voir, comme tous les lanceurs d'alerte, qui n'ont pas écrivent leur dialogue sur un sur euh, un papier et qu'ils le lisent au fur et à mesure, voilà. Moi, je suis plutôt pour ceux qui euh, font des lives avec preuve à l'appui et qui vont partager les preuves. Je pense là à un nom qui me vient tout de suite, c'est Sylvain Autreta. Je l'ai découvert pendant le, le confinement et franchement, euh, lui, euh, c'est… Euh, alors, j'ai découvert sa chaîne qui est super géniale et… Euh, à chaque fois qu'il vous annonce quelque chose, il y a toujours preuve à l'appui. Et ça, j'adore. Et j'adhère complètement parce que, voilà, euh, lui, il a tout compris. Voilà, il a tout compris. Et si vous voulez comprendre aussi, ben, je vous le conseille. Bon, je vous dis lui, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit parce que c'est le premier... Euh, ben, c'est celui qui, qui, qui dit les vérités et qui vous les montre. Voilà, il vous les montre. Il ne vous lit pas sur un papier... Euh, ce qu'il en est, etc. Ouais, mais euh, euh, les preuves, elles sont où On hein te croit sur parole, on fait quoi Parce que pour les sceptiques, euh, autant moi, je suis ouverte à tout, ça ne me dérange pas, mais pour les sceptiques, euh, ben, s'ils n'ont pas des preuves, alors déjà, quand ils ont des preuves, euh, c'est pas gagné, hein c'est pas gagné du tout, du tout, du tout, hein parce que pour eux, c'est pas vrai, c'est des fake news, mais alors, si en plus, vous n'apportez pas de preuves, forcément, vous allez passer pour des hallucinés, des illuminés. Et même si vous faites des livres ou quoi que ce soit prouvant ce que vous dire, ben, ce n'est pas sorti dans les journaux. Que ce qui est bien avec Silvano euh, Trotta, c'est qu'il va chercher euh, la vérité dans les journaux, dans les pays aux alentours, euh, ce qui se passe. Et tout est vérifié de A à à Z. voilà alors euh, moi je vous le conseille parce que euh, il m'a beaucoup aidé ça je dois le reconnaître ces vidéos m'ont beaucoup aidé pendant le confinement parce que m'ont pardon après avoir euh, la vérité là où elle se trouve et euh, à ne plus croire n'importe qui et n'importe quoi euh, voilà donc euh, à la suite là euh, je vais vous faire une une petite euh, je sais pas ce que ça va donner hein, parce que je, je, je, je n'ai rien fait encore mais euh, je vais vous faire un petit tirage de cartes pour voir si ce que je vous dis euh, est dans la vérité ou pas. On verra bien. Hein. Euh, juste, je vous montrerai juste les cartes que j'ai tirées, à vous d'en tirer les conclusions. Je vous ferai moi mon petit rapport, sans livre, sans rien, juste ce que je ressens par rapport aux cartes que j'aurais tirées. Et... Euh, Juste, vous ne verrez pas si ça, vous, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Voilà. En tout cas, un conseil que je vous donne, et ça c'est vraiment du fond au cœur que je vous le donne, c'est arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de vivre dans la peur. Il n'y euh, a, a pas pire que la peur, il n'y a pas pire que l'angoisse, il n'y a pas pire que tout ça. Arrêtez de vivre dans la peur. Euh, Ouvrez-vous à l'amour, à la paix à la lumière. Faites vivre ça au fond de vous. Donnez-lui vie. Hein soyez heureux, rigolez euh... il y a des gens euh, qui sont super, euh, qui sont contre le système et qui font rire contre le système euh... ah oui sur Facebook on m'a même dit euh, mais toute vérité n'est pas bonne à dire ici, ben, justement c'est le moment de dire les vérités parce que si on ne les dit pas maintenant euh, quand est-ce qu'on les dit hein c'est le moment puisque même l'état profond est en train de se prendre les pieds dans le tapis alors il y en a euh, qui se sont fait arrêter ou pas euh... Il semblerait que d'après, tiens, un autre, euh, euh, c'est Antoine de l'Alliance humaine 2020, ben, lui aussi, hein, euh, quand il annonce quelque chose, euh, euh, il a les preuves à l'appui. Donc euh, moi j'attends son live mercredi, ben, aujourd'hui tiens en fait, Oui, on est mercredi. J'attends son live aujourd'hui. Enfin, je vais le regarder demain parce que quand il le fait, c'est trop tard et que moi, je suis déjà dans les bras de Morphée. Donc, je vais le regarder parce que lui, c'est pareil. Alors là, il, il, il a annoncé qu'il allait annoncer. Pardon pour la répétition, mais bon. Il a annoncé qu'il allait annoncer des choses vraiment très, très, très importantes et des vérités que certains n'étaient pas prêts à entendre. Ben, moi, je pense que je suis prête à les entendre. Donc, je vais regarder. Et, et si je vois que ce n'est pas trop... Brut de décoffrage, je le partagerai sur ma page Facebook évidemment et sur toutes les autres parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir et des choses qu'il faut comprendre. Et voilà, alors pour ceux qui sont qui veulent se réveiller et qui sont en train de se réveiller, c'est très bien. Pour ceux qui veulent rester endormis, bah écoutez, je vous souhaite de faire de beaux rêves, hein, de continuer à, à, à rester endormi. Hein, restez dans le coma, euh, faites de beaux rêves. Après tout, c'est vous qui avez laissé votre expérience, hein, donc euh, vivez là à fond à, à fond, à 100%. Mais venez pas vous plaindre après que euh, c'est si, c'est ça. Non, c'est pas si, c'est ça. C'est juste vous qui ne voulez pas changer. Euh, Gandhi a dit euh, si vous voulez que le monde change, changez déjà vous. Changez déjà vous. Donc euh, commencez par vous changer vous et le monde autour de vous changea. C'est ça le but. C'est ça le but de l'histoire. Voilà. Et euh, si vous comprenez pas ça, vous ne comprendrez jamais rien. Voilà. Je ne suis pas méchante, hein. c'est juste ma façon de voir. Voilà. Euh, bon, ben, bah, je vous souhaite un bon 1er juillet. On est au mois de juillet Yes Les vacances Bientôt, bientôt, bientôt Alors, je vous souhaite un bon mercredi 1er juillet. Il est à ma montre 9h15. Et euh, je vous souhaite tout le bonheur du monde l'amour, la paix, le bonheur, la lumière. Soyez heureux, soyez dans votre cœur et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime fort. Bye